Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je change de format d'introduction aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est pour vous remercier de l'accueil très chaleureux que vous faites à toutes mes méditations guidées. Je suis ravie de savoir qu'elles vous plaisent et qu'elles vous sont utiles au quotidien. La seconde, c'est que vous connaissez ma voix à travers mes méditations guidées, mais vous ne savez peut-être pas qui je suis réellement, professionnellement. Je suis Sabrina poibleau Praticienne en naturopathie, sophrologue et énergéticienne. J'accompagne uniquement un public féminin, de l'adolescente à la femme mature, pour aborder toutes les problématiques qu'une femme peut vivre à chaque âge de sa vie. Je suis atteinte d'endométriose et du syndrome Hélère dans l'os, syndrome orphelin, qui provoque des douleurs et une fatigue chronique, mais aussi des crises de douleurs qui peuvent être très vives. J'ai choisi il y a quelques années de me spécialiser dans la gestion de la douleur en sophrologie, et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous proposer cette séance de sophroméditation, dont le thème principal, vous l'aurez compris, sera la gestion de la douleur. La douleur... Qu'elle soit chronique ou ponctuelle, qu'elle soit intense ou gérable, varie selon les personnes, selon leur seuil de tolérance. Le point commun, c'est qu'elle envahit toutes les sphères de la personne. Elle est physique, elle est psychique, elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est énergétique. Elle s'inscrit dans le corps, dans le mental, dans les émotions et dans vos corps énergétiques. Le stress, le travail intense ou pénible, le rythme à tenir au quotidien entre le travail, l'école, la vie de famille, la vie privée, euh, sont des causes parfois de la douleur qui arrive ou des amplificateurs d'une douleur déjà existante. Nous fonctionnons dans ce cas-là en mode automatique, comme des robots, sans voir et sans Prêtez attention à ce qui se joue dans notre corps. Pourtant, les premiers signaux comme les maux de tête réguliers, le mal de dos, une douleur articulaire au niveau des genoux, des chevilles ou des mains, sont souvent des signes d'alerte de notre mental. Le corps est le messager de l'esprit. Quand nous n'entendons pas les messages de notre mental, alors c'est le corps qui se met à parler. Par exemple une personne âgée isolée qui voit très peu de, de personnes au quotidien va présenter des douleurs qui ne sont pas que des douleurs de vieillesse ce sont aussi des alertes pour dire je suis vraiment trop seule, je souffre de cette solitude je vous le montre en ayant mal c'est aussi le cas des enfants qui présentent des douleurs rebelles au traitement dans bien des cas de ces douleurs rebelles au traitement chez l'enfant, la douleur est significative d'un dysfonctionnement à l'intérieur de la famille ou dans l'environnement proche de l'enfant, comme du harcèlement scolaire par exemple. L'enfant s'interdit de parler, consciemment ou inconsciemment, et il n'a d'autre choix inconscient que de souffrir pour alerter. Enfin. Dernier message du mental qui va passer à travers le corps, la rupture des ligaments croisés alors que nous n'avons jamais eu de problème avant de genoux ou d'articulation. Là, c'est quand on a un rythme trop intense, le corps lâche pour dire stop, tu ne prends pas soin de toi, je suis obligé de t'arrêter. Il nous faut donc retenir qu'il est essentiel de se mettre à l'écoute de son corps afin d'entendre les premiers signaux, et d'agir avant que la douleur s'installe. À travers cette Sophron Méditation, aujourd'hui, je vais vous inviter à faire deux choses. La première sera de vous focaliser sur une ou des zones douloureuses dans votre corps, pour modifier vos perceptions et donc envoyer à votre mental le message qu'il est possible de voir votre douleur autrement, et de l'appréhender autrement. Et dans un second temps, je vous inviterai à partir à la rencontre de votre guide intérieur, à la rencontre de vos ressources inconscientes, de votre part inconsciente, pour apprendre à décrypter votre douleur, pour qu'elle vous délivre un message. Tu travailles trop dur, tu ne te reposes pas assez, tu ne dors pas assez, peut-être que ton histoire familiale te tracasse et du coup, se met à faire parler ton corps pour qu'enfin tu comprennes. Voilà, j'espère que cette séance vous plaira, euh, qu'elle vous sera utile dans votre quotidien. Je n'en dis pas plus, je vais couper la caméra et je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous invite donc, comme d'habitude... À choisir une place dans la pièce que vous occupez, à prendre une position agréable sans tension, assise ou allongée. Vous pouvez vous couvrir si vous en avez besoin, et surtout veillez à ne pas être dérangé, pour que vous puissiez profiter pleinement de cette sophro-méditation. Contrairement aux autres séances, nous ne détendrons pas profondément aujourd'hui votre corps pour que vous puissiez vous focaliser en toute conscience sur votre zone douloureuse. Nous allons simplement procéder à un temps de calme, de votre tête jusqu'à vos pieds. Comme si vous étiez une bouteille d'eau qui se vide par le fond. Vous calmez rapidement la tête, vous relâchez votre visage. Prenez conscience de votre cou, de votre nuque, de vos épaules, vos bras, vos mains, conscience de votre dos, de votre thorax et de votre abdomen, puis de votre bassin. De vos jambes et de vos pieds, prenez une profonde inspiration puis soufflez fortement pour vous libérer des premières tensions et relâchez si ce n'était pas déjà fait, je vous invite à fermer vos yeux et à vous concentrer sur la partie douloureuse de votre corps. Si tout votre corps est en souffrance, choisissez d'abord la zone la plus douloureuse. Et situez bien cette zone dans votre corps comme si vous étiez une carte de géographie. Localisez cet endroit. Il s'agit en cet instant de rester focalisé sur votre douleur et de vous poser des questions puis de prendre le temps, tout votre temps pour y répondre avec le maximum de précision. Quelle forme a votre douleur sa couleur Quelle est sa taille Concentrez-vous jusqu'à lui donner une dimension précise en centimètres Quelle sensation vous fait-elle vivre? Peut-être de la lourdeur, des pincements, des lancements, un étau. Concentrez-vous, détaillez, détaillez vos sensations. recommencer quelle est sa forme quelle est sa couleur Quelle est sa taille Quelle sensation vous fait-elle vivre Puis recommencer. Quelle forme Quelle est sa couleur Quelle taille Quelle sensation Forme, couleur, taille, sensation. Puis permettez-vous une petite pause, quelques instants. Que ressentez-vous exactement Faites le tour de vos sensations physiques. Puis recommencez de nouveau. Quelle forme a votre douleur Quelle est sa couleur Quelle est sa taille Sensation vivez-vous? Et encore, quelle forme? Quelle couleur? Quelle taille? Quelle sensation? une sensation Forme, couleur, taille, sensation Forme, couleur, taille, sensation Prenez conscience de ce qui se passe en vous Peut-être votre douleur a-t-elle diminué en taille, en intensité. Peut-être pouvez-vous voir que sa couleur a changé, passant du foncé au clair, du rouge au rose, puis au blanc par exemple. Cette technique de diversion vous permet de détourner votre attention... De votre sensation douloureuse tout en détendant votre corps. Et nous allons à présent approfondir votre détente. Continuez de respirer calmement. C'est venir à vous une image, un endroit agréable, réel ou imaginaire, c'est à vous de décider. Ce que je sais, c'est que cet endroit vous inspire le calme, la relaxation et que vous l'aimez particulièrement. Imaginez à présent que vous êtes dans cette image. Ressentez votre corps qui devient peut-être plus lourd maintenant, comme s'il s'enfonçait dans ce décor. Laissez votre relaxation augmenter au fil de vos respirations. des respirations amples et tranquilles, profondes. Appréciez la paix que vous procure cet endroit. Puis vous laissez monter en vous vos perceptions, d'abord visuelles, vous pouvez détailler le premier plan de cette image, puis le second, puis l'horizon. Observez les couleurs, la lumière. Peut-être pouvez-vous sentir sur votre peau la température, une brise fraîche ou tiède. Peut-être pouvez-vous toucher certaines textures. Laissez monter en vous des parfums, des odeurs très agréables. Peut-être enfin avez-vous le souvenir d'un goût, venant sur votre langue ou votre palais. Développez ces ressentis très agréables, ces perceptions plaisantes. Profitez de cet endroit de paix jusqu'à ce que vous soyez totalement décontracté. Que vous vous sentiez enveloppé d'une douce chaleur agréable. Installez-vous profondément dans cette détente. Très bien, laissez-vous bercer par ce calme intérieur, et dans cet état de calme très plaisant, imaginez maintenant qu'au loin, vous apercevez une personne qui se dirige vers vous. Vous sentez que c'est un être extrêmement bienveillant, accueillant, souriant, détendu. Cette personne vous inspire immédiatement une grande confiance comme si vous connaissiez cet être depuis toujours. C'est votre guide intérieur. Laissez-le venir doucement vers vous. Observez sa démarche, son attitude. Détailler son visage peut-être. Votre guide est à présent près de vous. Vous vous sentez très bien, en sécurité. En toute confiance, Communiquez-lui tout ce que vous avez envie de lui dire, peut-être ce qui vous peine au quotidien, ce qui vous attriste ou vous stresse. Prenez le temps de dialoguer avec lui, de lui confier tout ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez maintenant lui poser des questions, lui demander conseils, lui demander de vous aider à trouver une solution, une réponse à votre douleur. Pourquoi fait-elle partie de votre vie et qu'a-t-elle à vous dire Écoutez ses réponses ses conseils, il sait ce qui est bon pour vous, il est là pour vous aider, vous éclairer sur votre chemin. Votre guide représente la partie inconsciente de vous-même, celle qui vous indiquera toujours comment vivre plus sainement, avec le maximum d'énergie et de vitalité. Peut-être que grâce à lui, vous avez découvert... Pourquoi vous aviez mal Et surtout, comment modifier cette situation Comment changer vos comportements pour entendre les messages de votre mental et pour que votre corps puisse s'apaiser Il est maintenant temps de prendre congé de votre guide, remerciez-le chaleureusement pour les réponses qu'il vous a apportées, pour les solutions que vous pouvez entrevoir à présent, pour moins souffrir, pour mieux profiter de votre vie. Dites-lui au revoir à présent, et sachez que vous pourrez le retrouver à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous laissez à présent cette image de paysage de guide intérieur s'effacer de votre esprit... Vous revenez à vous, à votre réalité. Vous revenez à votre position dans la pièce où vous êtes installé. Vous revenez à votre corps. Ce corps beaucoup plus détendu, relâché, apaisé. Imaginez-vous... Dans ce même apaisement et cette même tranquillité Aujourd'hui, demain, dans quelques jours Vous bougez lentement vos pieds puis vos mains Vous pouvez vous étirer, bailler si vous en ressentez le besoin Laissez monter en vous un grand sourire intérieur, un sourire de satisfaction, de libération, et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux en portant un regard neuf sur votre capacité à gérer votre douleur et à la comprendre. A bientôt